Je vais vous présenter un livre qui euh, m'a énormément plu quand je me suis retrouvé euh, dans la galerie de Mola, dans la partie design. Euh, C'est un livre de Marie Fort, qui est une illustratrice française qui habite à Londres et qui a un style vraiment bien à elle, qui est reconnaissable par, par sa palette de couleurs, par son utilisation de formes vraiment euh, très singulières avec la représentation euh, de femmes c'est vraiment le cœur de son projet. Les personnages font vraiment partie intégrante de son projet illustratif avec vraiment des proportions singulières. Et on a vraiment une place pour la femme qui est vraiment très importante pour l'artiste. C'est dans l'intention vraiment de montrer que la femme est forte. La femme a vraiment la capacité de montrer sa créativité. Depuis euh, ces trois, quatre dernières années, donc on a euh, vraiment une mise en avant de son travail pour des euh, marques. Donc c'est des collaborations, on l'a appelé justement pour euh, cela. On y retrouve euh, son travail qu'elle a pu réaliser pour euh, Spotify, pour euh, Nike, pour Samsung. Donc c'est quelqu'un qui vraiment euh, va toucher différentes disciplines, différents secteurs. Euh, ça peut être du culturel comme une entreprise tout à fait classique, mais les gens ont vraiment l'appellent pour, pour sa patte graphique euh, qui est vraiment bien à elle. Moi, quand j'ai trouvé son travail, euh, que j'ai vraiment connu euh, ce qu'elle faisait, c'est je me promenais dans Londres euh, et je me suis retrouvé devant une mini fresque euh, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son travail. Et donc c'est vraiment un plaisir de se dire qu'on peut retrouver euh, à Bordeaux, à Mola. Euh, un livre d'une artiste qui vit à Londres et qui va pouvoir être édité euh, dans, dans toute l'Europe. L'art qu'elle évoque dans son livre euh, peut nous toucher à tous. Je trouve que c'est une qui est très noble de mettre en avant la femme, donc son projet qui est « The Female Body euh, », où elle explique justement toute sa démarche derrière ce travail-là. Donc l'image qu'elle qu crée n'est pas juste une image, on a tout un message dans une image qui est simple. C'est ça que je trouve super intéressant dans l'illustration, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une accumulation d'images pour représenter quelque chose. En un, allez, deux, trois traits, on a un message porteur qui est vraiment euh, évocateur d'un sujet qui est très important à présent. Euh, et donc, c'est pour étant, étant étudiant dans ce travail-là en dernière année à l'ECV, euh, ça permet de comprendre aussi toute cette mécanique de création.